La composante écrite de l'évaluation de littératie, français langue première, est composée de deux parties, partie A et partie B. Tous les élèves qui font l'évaluation complètent la même partie A. La partie A présente une variété de textes de différents formats qui proviennent de diverses disciplines. On vous demandera de lire, d'écouter ou de visionner chacun des textes. Par exemple, un texte peut être une vidéo, un site Web, un blog, un texte littéraire, etc. Puisque l'évaluation de littératie contient des vidéos et des textes audio, il est très important de tester vos écouteurs avant de commencer la première question de la partie A. Vous pouvez faire ceci sur le premier écran de l'évaluation. En plus des questions à réponses choisies qui accompagnent les textes, vous allez aussi répondre à trois différentes questions à réponses écrites. Il est donc très important de bien lire les directives de chacune de ces questions. La première question en réponse écrite vous demande de communiquer de manière claire et cohérente, tout en tenant compte du destinataire et du registre de langue, par exemple en écrivant un courriel. La deuxième question en réponse écrite vous demande de remplir un organisateur graphique basé sur les textes que vous avez lus, écoutés ou visionner dans la partie A. Vous devez démontrer votre capacité à établir des liens entre les textes afin de pouvoir en faire une synthèse. La troisième question à réponse écrite vous propose de rédiger un texte selon des critères déterminés. D'abord, la communication doit être claire et cohérente, avec des idées bien structurées. De plus, les procédés linguistiques doivent être respectés c'est-à-dire qu'il vous faut porter attention à votre style, à votre grammaire, à votre orthographe et à votre syntaxe. Toutes les questions à réponses écrites sont corrigées par une équipe d'enseignants provenant de diverses régions de la province. Pour mieux comprendre comment vous serez évalué, veuillez consulter les barèmes de notation. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez visionner les autres vidéos de la série.